Bonjour, on est aujourd'hui devant le métro Ontario, sur la rue Ontario-Est à Montréal. Euh, Pajou commence aujourd'hui une nouvelle ligne de piquetage dans le cadre de notre campagne de boycottage des produits israéliens. Aujourd'hui, ce qu'on commence à demander aux gens, c'est de boycotter le produit Sabra, qui est un hummus. Fabriqué par la compagnie euh, Strauss, en collaboration avec euh, Pepsi-Cola. C'est devenu le plus grand vendeur de hummus au monde. Euh, ils ont 80 du marché aux États-Unis. C'est fabriqué aux États-Unis par une compagnie israélienne. Les profits de ces ventes sont appliqués à, au parrainage d'une brigade d'élite, des commandos de l'armée israélienne. Ceux qui se retrouvent sur les premières lignes en train de tuer des enfants, des femmes, détruire des écoles. Et donc les dollars vont en partie à, à ça. Et c'est euh, un parrainage très direct d'argent. Ils adoptent ces brigades-là comme si c'était leurs enfants. Leur envoient des care packages individuels, financent les centres de récréation. C'est gentil pour les soldats, mais c'est des tueurs d'élite. Nous ne sommes pas là pour casser des vitrines, nous sommes là pour euh, informer les gens. Et c'est ce que nous commençons à faire. Nous allons continuer dans les semaines et les mois, et si euh, nécessaire et peut-être probable, les années qui suivent. Euh, parce que c'est un excellent endroit pour, euh, pour informer les gens.